Et Salut à tous, à tous. Euh, Juste avant de vidéo, je voulais dire que ce mode est l'un des meilleurs modes que je connaisse. L'un des meilleurs Il y en a plusieurs que je connaisse qui sont bien. Il fait partie des cinq que je préfère d'ailleurs. Sur ce, bah, c'est parti pour la vidéo. Oh, c'est toi! Bip! T'es sûr que. Ah! <rire> que <t 'as>... Ah! D'arrête, je prends ton temps. Ah, tu as pris ton temps. Je me demandais quand t'allais arriver. Bip-bop-bap! Ha! T'as mis Plutôt confortable là-bas. Elle s'est même habillée pour l'occasion. Smiley face. Boubap. Boubap. Boubap. Tu es arrivé dans la ville. Sing. Chante. If you can pass the kitchen. Prouve-moi que t'es Worf euh, Prouve-moi que t'es... Jing euh... Et je te laisserai passer... Euh... Je te laisserai passer le la... La portail port Je ne veux pas être euh, facile pour toi J's euh... Sois préparé, euh... je te réserve une petite surprise pour celle là Bip Alors, je joue avec un clavier, stern Je peux mieux pas gâcher la musique Ça c'est normal, difficile déjà, je galère, Je, je, je commencé à galérer difficile, il y a mode L. Enfer. Alors... Oui, ça va prendre du coup, Parce que le mode est assez lourd et mon PC est assez faible, C'est hein ça va vous Ah... Ne pousse pas mes limites, petit... Le petit gars. Boc, Bip ah, Énervé. Non. Tu Tu me casses déjà les couilles. Oh, c'est pas... To be coaching you Le mode n'est pas fini, il pas 5% il, est même pas. il y a déjà ça, il y a plus de 2 autres musiques à, à débloquer Plus des, des skins pour boyfriend Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 Il y a 7 euh, persos à tout débloquer bah débloquer, plutôt euh, qu'il doit finir. Sakurama. Et je vous ai dit qu'il y avait une musique secrète. Bah deux musique secrète j'en ai débloqué une, mais l'autre elle est super dure. Oh plus celle-là Ah oui j'avais oublié celle-là Celle-là je peux la faire en hard. Bon. Allez, oh, on va la faire en L. 3, 2, 1, Ah et le replay ne marche pas parce que j'avais gagné. Mais le replay a perdu. C'est plus fort qu'un euh, bot, du coup ça veut dire... <rire> La musique des enfers. Il faut finir celle-là pour débloquer celle-là. Et celle-là c'est Sakurama, le euh, deuxième perso à battre. Du coup... Ah moi de bonne chance, je vais quelques... Quelquefois. Vous voyez la difficulté. Désolé. Euh, désolé pour les notes poison. Tu veux que je te désactive Non. La musique est difficile pour une raison. <rire> Il y a une bonne récompense à la fin. Mais vu, et si tu le fais jusqu'à la fin, bien sûr. Mais. Si tu veux. Euh, prendre. Euh, mais en tout cas je sais plus ce que ça me dit quoi. et si tu veux partir je vais te donner une adice. Euh. Écris le premier paragraphe euh, de romeo de rossi sur wikipédia et le euh, story menu j'ai jamais essayé je vais peut-être essayer la prochaine fois ah. euh, otherwise fight me like a man euh, je, je combattrai comme un man 3, 2, 1, L'acide est bon pour ton... pour tes problèmes de peau. J'étais foutu, j'ai loupé la note. Si tu loupes une seule note, c'est foutu. Bah une seule note de lumière. C'est foutu parce que les notes vont devenir invisible, totalement invisibles. Euh, Ce qui euh, qu page. Ah il change de. Il change de phrase à chaque fois, hein, chaque fois qu'on meurt. Nice if Let's stop the Ha ha Je sais pas traduire ce truc <rire> 3, 2, 1, go. <rire> Es-tu encore en train de streamer euh, ce mode ah, Je j'espère bien. Non, rétro. C'est pas que je te stream. C'est que je suis en train de le faire en vidéo. Tu vas passer dans une vidéo. Oui. J'adore cette musique. T'es Ta ta ta ta. -ta, -ta. Ah. Oh, et c'est le dernier essai. LÀ c'est le dernier essai Euh what's it like oh, euh, okay. Comment on se sent euh, là, euh, En bas euh, Là bas C'est la, la fin de cette vidéo, mais avant je lis ça. Ah. Oh! Uh, numbers. Uh. Essai numéro 7, mon numéro février. Uh. Ah, bah, je, je, je, je vais vous montrer uh, ce que ça fait quand vous atteignez le 7ème essai. Uh. Bah. Uh, le... Allons un peu plus vite cette fois-ci, uh. veux-tu? Cette fois je vais pas me mettre parce que même pas jouer du tout parce que ça va trop vite. Regardez, regardez, regardez, regardez. laissez C7... eh Attends, Eh Attends, j'essaie, quand même. Non, c'est impossible sur le C7. Il y a plus de notes et ça va plus vite. <rire> tu es supposé... Euh, rater les... les notes de poison. Pas les toucher Bon, sur ce, c'était Astral J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour ce mode. Parce que je vais pas abandonner. Je vais faire une vidéo spéciale pour cette musique. Tant que j'ai pas la secrète, je vais jouer. Et même si la vidéo prend une heure. Bon, allez, à plus pour une nouvelle vidéo.